Les ressources complémentaires, site Wonder Workshop, espace Classroom. Alors, voici le site de Wonder Workshop. Ce qui est intéressant pour Dash, ça va être la partie euh, dédiée aux enseignements, là, euh, dédiée au milieu scolaire, en fait. Là. Donc, en haut à droite, là, je vais aller cliquer dans le menu et je vais aller sélectionner Classroom. Alors, euh, à partir d'ici, j'ai à voir euh, différentes choses qui peuvent être intéressantes pour vous. Alors, je clique sur le premier lien ici. Alors, vous allez avoir là, euh, une suite de possibilités là, à découvrir. Donc, vous allez pouvoir découvrir les robots, le curriculum, les applications. Euh, vous avez du matériel pour le développement professionnel qui est payant ici, si je me souviens bien. Et la ligue de robotique. Alors, moi, je vais commencer par vous amener au curriculum. Alors, ce qui va être intéressant ici, entre autres, euh, c'est euh, la partie curriculum là, qui est juste ici, euh, en haut à gauche. Je vais cliquer sur « View lesson ». Pardonnez mon accent euh, anglophone qui est peut-être pas euh, le meilleur. Alors... L'accès à cette partie-là va être gratuit, mais vous devez vous connecter, vous créer euh, un identifiant. Alors, moi, je me connecte avec Google. Alors, me voici maintenant sur le portail des enseignants de Wanda Workshop. Alors, une des choses qui va être intéressante ici, c'est ce que vous voyez, le Learn to Code Curriculum. Alors, il y a trois espaces. Le « Learn to Code Curriculum », c'est la partie qui va être intéressante pour euh, les enseignants du primaire avec Dash et Dot, euh, que je vais vous euh, présenter dans un instant. Je vais juste aller au deuxième onglet qui est pour euh, le robot Q. Et ici, alors c'est une série d'activités qui vous ont suggéré un peu comme on a vu là, dans l'application Go, mais il y en a beaucoup plus. Par contre, il euh, y en a qui sont gratuites, donc l'accès gratuit et d'autres vont être verrouillés, vont être euh, euh, payantes là, au sens où on doit, euh, doit s'abonner pour un an pour y avoir accès. Moi, je vous dirais qu'avec tout le matériel que je vous propose pour euh, euh, se familiariser avec le robot, ce n'est pas une partie... Les activités payantes, c'est peut-être pas ce a de nécessaire. Peut-être que plus tard, vous aurez envie d'y revenir, mais euh, c'est loin d'être une nécessité là, pour développer vos compétences d'enseignant avec euh, Dash et Dot. Donc, je retourne à l'espace Learn to Code Curriculum. Ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que ici, Wonder Workshop a pris la peine euh, d'établir un programme de formation à la programmation avec DASH et avec DOT d'une façon vraiment cohérente dans le temps et linéaire et c'est basé sur euh, le programme de code.org. Donc, ce que vous avez ici, c'est le résumé du programme avec les niveaux, le cas pour le prix scolaire, mais c'est sûr qu'on parle du programme là, au niveau des, des degrés scolaires là, américains. Euh, par contre, ça reste quand même relativement comparable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand on clique sur le niveau A, vous allez voir, les activités sont ici, sont incluses. Donc, pour chacun des niveaux, alors, vous avez six activités. En fait, cinq activités plus une activité d'évaluation. Ce que je vais vous dire par rapport à ça, c'est que vous allez avoir un PDF euh, en annexe dans l'auto-formation qui va vous être fourni, dans lequel j'ai traduite chacune des activités euh, de chacun des niveaux, mis à part l'évaluation. Donc, chacune des activités a été traduite pour vous, mais sur papier, afin que vous puissiez euh, apprendre à coder avec vos élèves. Donc, c'est des activités là, qui ont vraiment été bien conçues par Wonder Workshop, qui euh, sont bien structurées dans le temps, qui vous guident dans les questions et les réponses que vous devez donner à vos élèves. Euh, le, le, la planification d'enseignement en, est vraiment de qualité. Je vous en montre une, là, pour le simple plaisir. Je vais aller dans les séquences avec l'activité 3. Donc, niveau A, on est vraiment au niveau euh, préscolaire, euh, début du primaire. Bon, voilà. Alors, ici, c'est une activité de séquence avec les lumières, les sons, les animations avec d'autres. Donc, vous allez avoir la description, l'objectif. Tout ça va vous être traduit. Et par la suite, là, les différentes étapes de l'activité vont vous être données ici. Donc, c'est en anglais, mais euh, si vous ouvrez euh, ce site-là sur Google, vous pouvez lui demander de le traduire en français. Sinon, vous pourrez consulter là, le document PDF que je vais vous fournir. C'est vraiment très exhaustif comme programme. Donc, voilà pour euh, cette partie. Juste en bas à la fin, je vous invite tous à aller voir les ressources. J'en ai traduites quelques-unes, mais il y en a tellement qu'à un moment donné, euh, ça devient exigeant de tout traduire. Je vous ai fourni un glossaire en français avec les mots les plus utilisés en programmation. Quelques feuilles de travail également. Euh, ainsi là, que des questions là, avec... Euh, il y a une feuille là, où on peut voir les principales difficultés qu'on peut vivre avec euh, le robot et les solutions qui vous sont suggérées. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour pour euh, le site Internet. Je vous invite à, à aller le voir, à le découvrir. Il y a des choses quand même intéressantes à ce niveau-là. Vous y retrouvez aussi beaucoup d'informations.